Échauffement vocal complet pour mettre en route ta voix. On va faire ça et on va se le faire ensemble. Tu vois que je suis installé avec le piano, d'accord donc on ne va pas tarder. On va s'y mettre, on va faire ça. Moi, je te conseille vraiment ben voilà, de faire ce genre d'exercice pour te mettre en route, même le matin avant de démarrer ta journée, si tu sais que tu vas beaucoup parler, ne serait-ce que pour euh, libérer ta voix, la mettre en route. Et bien sûr, avant de chanter, ça peut être utile. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui veulent développer leur voix pour se faire plaisir en chantant et s'éclater. Alors, on va voir ensemble un petit exercice. On va commencer, je vais mettre un petit euh, métronome. Eh Oui, car tu sais que j'aime bien le métronome. Donc, je vais le caler. On va s'amuser à faire un, tu sais, les, fameux, les fameuses trilles de lèvres. Et on va se faire ça sur une note ici. ici. Et on va tenir, donc, la première, donc on va faire un 5-7-10, c'est-à-dire qu'on va faire 5 secondes, ensuite 7 secondes et ensuite 10 secondes. Donc, regarde. Et... Et là, on respire. Donc, ça, ça fait 5. D'accord On y va. Et... On y va pour 7. T'es prêt Et... et. Donc, ça c'était le 7. Maintenant, on y va pour 10 et. Ok, là on vient de faire 10. On va sur une autre note et on va faire ça ensemble. Donc, ici, ça c'est la nouvelle note. On y va pour 5 et. 7, on y va et On y va pour 10, tu es prêt OK, là on a fait nos 10 secondes et on va s'en faire une petite dernière. Ici, da, da, da, da. on est parti en 5, et… Ok, on va faire les 7 secondes, et… Il ne nous reste plus que les 10 secondes. Courage Et… Ok, donc ça, c'est un 5-7-10. Donc tu vois là, on l'a fait sur trois notes différentes. Tu peux t'amuser à le faire sur différentes hauteurs de voix. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va t'aider déjà à mettre en route ton flux d'air, d'accord donc ça, c'est vraiment intéressant à faire en début d'échauffement. On va passer maintenant à la deuxième petite routine. Euh, alors, n'hésite pas hein, à t'abonner à cette chaîne, active la petite cloche de notif. Tu connais la chanson, comme ça, tu, tu, tu seras prévenu des prochains lives. Donc, je te laisse faire, tu sais comment on fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petites glissades, toujours avec ces trilles de lèvres. On va faire ça. Donc ça va faire... On y va ensemble et... Alors, homme, femme, tu prends à ta hauteur. Hein. Là, je te joue qu'une qu hauteur au piano. Continue et continue. On descend un peu, un petit dernier pour la route, euh, pardon. Donc ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est vraiment de tenir la trie de lèvres jusqu'au bout autant que faire se peut et de bien faire le yo-yo. D'accord Pas faire, Pas faire un coup. Donc je suis désolé, j'aurais dû peut-être te le dire juste avant. Si jamais tu as mis des à-coups, rembobine la vidéo et refais l'exercice en faisant vraiment des belles glissades. On va arriver à notre troisième partie et on va faire un petit exercice de résonance. J'adore cet exercice. Alors, on va souffler comme ça, comme un aspirateur un peu. En faisant un petit son. Et la petite mélodie très jolie, c'est… On le fait ensemble. descend ici courage on est presque à la fin vu je le fais avec toi hein toujours bien glissé entre les notes ici. ici encore deux si tu peux et le dernier Okay. j'adore sur la fin de cet exercice en général quand on redescend Là, il y a vraiment les vibrations qui s'amplifient, la résonance qui s'est mise en place. et Là, tu as une voix qui est bien prête, bien préparée pour, euh, bah, pour chanter tout simplement. Alors, si ce, te, si ce genre d'exercice te plaise, je t'ai préparé un petit pack. Si tu veux aller plus loin, c'est complètement gratuit. C'est un cadeau que je te fais pour, remercié, euh, pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu veux le télécharger et le recevoir dans ta boîte mail, tu vas trouver un lien dans la description sous cette vidéo. Clique dessus, tu laisseras simplement bah, ton prénom et puis une adresse mail et tu devrais recevoir ça d'ici quelques minutes. Alors, surveille bien les spams, les indésirables, et l'onglet promotion. Des fois, les mails sont un peu classés n'importe comment. Et N'hésite pas d'ailleurs à répondre aux mails pour me dire si tu as bien reçu tes cadeaux. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Tu peux la partager à tes amis s'ils recherchent un échauffement vocal. Et moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Surtout, d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao